Bonjour. Alors, merci pour votre accueil, encore une fois, toute l'équipe pastorale. Vous avez une équipe pastorale géniale, vraiment très chaleureuse. Et c'est toujours un encouragement d'être euh, voilà, accueillie comme ça dans une église. On se sent même pratiquement comme à la maison. Donc, euh, juste pour que vous ayez une petite idée, je crois que vous entendez un petit peu mon accent. Donc, euh, je suis du Canada, du Québec, la ville de Longueuil. Je viens justement de la même église que Pasteur Morissette qui va passer ici, l'église Nouvelle-Vie. Alors nous, moi et mon mari, avec nos deux filles, on a quitté euh, le Québec en 2006, donc ça va faire 13 ans qu'on est en France. Et au tout début, le ministère de mon époux, c'était d'être pasteur itinérant pour encourager les églises, pour faire euh, souvent aussi des rassemblements de jeunes, euh, pour euh, des, faire des conférences sur la famille, tout ça. Et euh, quelques années plus tard, il est devenu pasteur à Mante-la-Jolie, un endroit où on s'est beaucoup concentré aussi pour venir en aide aux pauvres, aux musulmans et tout ça. Et maintenant, il est sur Paris. Alors, euh, l'église EPM Paris Métropole et on a trois campus sur Paris donc on est bien occupé euh, et moi, eh bien euh, l'appel que Dieu a, a mis sur euh, ma vie et je dirais que c'est pratiquement au travers de mon mari c'est mon mari un jour qui m'a dit je crois que c'est à ton tour, à toi de, de sortir et je lui dis euh, hum, c'est ce que je racontais à, à Anne hier je lui dis non mais chérie, un, tu réalises un, je suis une femme, deux, on est en France donc euh, les mentalités ne sont pas pareilles et mon mari m'a dit je ne sais pas mais je sens que c'est c'est le moment pour toi. Il y a plein de choses que Dieu te met à cœur, que tu partages un à un, des choses même que tu nous partages dans notre cuisine, mais je sens qu'il faut que ça aille plus loin que notre cuisine, <rire> autour d'un petit, petit sandwich au thon ou un petit café. Donc, euh, et Dieu s'est mis à ouvrir des portes, tout simplement. Et puis, c'est vraiment une joie pour moi euh, de pouvoir être à son service. Je sais que je sais que c'est lui. C'est pas parce que j'ai quelque chose de spécial, mais je sais que c'est parce que c'est lui. C'est vraiment sa grâce. Alors, euh, au travers le ministère que Dieu nous a donné, on a aussi produit des livres. Christian en a produit deux trois. Il est en train d'en écrire un autre. Ça va faire quatre ans qu'il travaille dessus. Ça va être très très bon, mais je vous je vous en parle pas. Mais je vais juste vous présenter ceci. Comme ça, les annonces seront terminées. Alors, il y a ce livre que j'ai présenté au couple hier, c'est Oui, je le veux, un mariage épanoui. Alors, c'est à la découverte des principes de Dieu parce que Dieu veut que nos mariages soient épanouis. C'est Dieu qui a instauré le mariage et bien sûr pour qu'il soit heureux et épanoui. Alors, on passe au travers les principes bibliques, c'est écrit un peu avec de l'humour et juste vous encourager, c'est on l'a écrit pour des couples qui vont bien. Donc, si vous allez l'acheter, il n'y a pas quelqu'un dans l'église qui va vous regarder et dire, ah oui, t'as vu, ils ont acheté le livre, ça doit pas bien aller dans leur couple. Non, c'est que le couple va quand même déjà bien, mais il veut aller mieux et il veut aller encore plus loin. Donc, voilà. Et après, il y a deux livres que j'ai apportés ici, tout simplement sur la prière équipée et revitalisée euh, pour une prière qui provoque un changement et splendeur dans le secret. Donc, ce n'est pas, pas mon époux qui l'a écrit, mais c'est un livre que nous avons découvert en voyage de noces il y a 25 ans, qui était en anglais et qui, c'est un livre qui est notre un livre de table de chevet sur lequel moi, il y a des chapitres que j'ai relus plusieurs fois. Et puis, euh, il y a des gens qui nous ont dit, vous nous parlez souvent de cet auteur, pourquoi ne pas le traduire? Donc, c'est ce qu'on a fait. On l'a traduit pour le faire connaître justement dans la la francophonie et l'homme qui a écrit ce livre a fait partie de la guerre de sécession il était aumônier il avait un appel assez spécial parce que lorsque les, les soldats euh, justement tombaient sous les feux lui se lançait justement entre les camps et il, il, il apportait le salut aux soldats qui est en train de mourir donc euh, et il a il a, a c'est un homme extraordinaire vraiment un homme de dieu il y a un bel écrit qui est loin alors si vous voulez aller plus loin dans la présence de dieu et eh bien voilà vous avez vous êtes équipé avec de la nourriture Amen. Donc, on va passer au message. Vous êtes prêts? Oui. <rire> Alléluia. J'aimerais juste prier avant. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Merci parce que tu es ici avec nous. Et Seigneur, je te remercie pour cette parole, Seigneur, que tu m'as donnée, Seigneur, qui, moi, m'a encouragée, Seigneur, il y a des années, Seigneur. Et je prie que cette parole ne devienne pas, ne soit pas juste une accumulation de connaissances ce matin, mais je prie qu'elle devienne un, un mode de vie, un style de vie, qu'elle devienne une expérience, Seigneur. Je te remercie parce que tu ouvres le ciel dans notre cœur alors qu'on est ensemble ici, dans ce lieu. Merci pour ta présence, pour cette Église bénie. Mais Seigneur, nous prions que le ciel demeure ouvert tout au long de la semaine, cette semaine, dans notre cœur. Et nous te remercions pour ce que, Seigneur, tu as préparé d'avance et ce que tu veux faire dans les cœurs au travers, Seigneur, ta parole. Merci Jésus. Amen. Amen. Alors le titre de ce message, c'est Je t'en supplie. Je t'en supplie. Et j'aimerais qu'on va lire le texte ensemble. C'est dans Marc 5. Marc 5, le verset 1. Alors c'est une histoire que je crois que vous connaissez probablement très bien. Mais c'est bien de le lire ensemble. Alors le contexte, Jésus était pris dans une barque, dans une tempête, il a calmé les eaux, n'est-ce pas? Il a demandé au vent de se taire. Les disciples ont été tout à fait euh, étonnés de l'autorité que Jésus avait. Les disciples ont dit « Mais qui est-il pour que même le vent lui obéisse? » Et là, on va regarder la suite. Une fois qu'ils arrivent de l'autre côté de la rive, qu'est-ce qui prend place? Alors, il est écrit « Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer, au pays de Gérazénien. Comme ils descendaient de la barque, remarquez ceci, Jésus n'est même pas arrivé, il est en train de descendre de la barque. Un homme possédé d'un esprit impur vint aussitôt à sa rencontre, sortant des tombeaux. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car il avait été souvent lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne n'arrivait ou n'avait la force de le maîtriser. Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux et les montagnes, poussant des cris et se déchirant avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il courut et se prosternant devant lui. D'une voix forte, il crie « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas !» Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur !» Il l'interrogeait « Quel est ton nom ?» Il lui répondit « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux !» Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays Or, il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant, « Envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ deux mille. Ils se noyaient tous dans la mer. « Ceux qui les gardaient prirent la fuite et rapportèrent la chose dans les villes et dans les hameaux. » Tu m'étonnes, c'est toute un, tout une nouvelle, là. Deux, mille, deux mille porcs qui sont disparus. « Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Ils viennent après, auprès de Jésus, et voient le démoniaque, assis, vêtu et dans son bon sens. Lui qui avait eu le démon Légion, ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé et le, au démoniaque et à propos des porcs. Et ils se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à être avec lui. Jésus ne lui permit pas « Mais il lui dit, va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Je t'en supplie, je ne sais pas si vous, vous avez remarqué la même chose que moi, une facette de Jésus qui est juste extraordinaire à découvrir ensemble ce matin. Il y a certaines versions, c'est écrit quatre fois le mot « supplier, supplication ». Certaines versions vont utiliser le terme « prière ». Mais ce qui est beau de voir ici, c'est la grande bonté de Jésus et qu'il va répondre à chaque supplication. C'est ça qui est important ici. Il y a trois groupes de gens qui viennent et qui demandent et qui supplient Jésus. Le premier, c'est qui? Ce sont les démons. Les démons viennent et ils ont une requête. Ils font une requête, ils ne veulent pas aller dans l'abîme, ils, ils, ils veulent aller dans une certaine direction, dans un certain endroit. Et ce qui est surprenant ici, c'est que Jésus va leur permettre. Jésus va écouter leurs demandes et Jésus va leur dire oui. Et ce qui est, je ne sais pas si vous avez remarqué, un jour un disciple a dit à Jésus « montre-nous le Père ». Et Jésus a dit ceci Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, tous les gestes, tous les faits, toutes les choses que Jésus dit, c'est pour une chose c'est pour nous révéler le Père. Plus on veut connaître Dieu qu'on ne voit pas, et eh bien, plus il nous faut étudier Jésus, regarder à ce que Jésus dit et ce que Jésus fait. Et ici, il y a trois choses que, dans cette histoire, que Jésus va nous révéler en ce qui concerne le Père. Et la première chose qu'il va nous révéler, c'est que Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux parce que lorsqu'on voit, on voit que c'est dans le cœur de Dieu de répondre à une supplication. Et ici, Jésus n'a aucun intérêt à répondre à des démons et à leur faire plaisir, n'est-ce pas? Au contraire, c'est lui qui est au-dessus d'eux. Mais Jésus le fait pour une raison très précise. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je me suis dit « Seigneur, si tu réponds à la supplication de démons, tu l'as fait pour moi, pour me montrer si toi as bien plus forte raison qui est mon enfant et que je t'aime, ne crois-tu pas que je vais te répondre lorsque tu me supplies? » C'est pour ça que c'est là ce petit détail dans cette histoire. Ce n'est pas là pour rien. Il y a une raison profonde pour laquelle elle est là. Et Dieu veut nous montrer qu'il est bien attentif aux supplications, qu'il entend et qu'il les considère. Il y a un deuxième groupe de gens qui est là aussi. Il y a les démons qui viennent et qui supplient Jésus. Et Jésus leur permet d'aller, oui, justement, dans ces ports. Le, la deux, le deuxième groupe de gens qu'on voit, ce sont les gens du village, les gens qui, qui ont été euh, voilà, ébahis et surpris de tout ce qui a pris place avec les ports, avec le démoniaque, tout ça, cet homme qui était connu. Et ils se mirent à supplier Jésus aussi. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé à Jésus? Et ils se mirent à supplier Jésus de s'éloigner de leur territoire. Et j'aime bien le petit mot de « leur territoire ». Pouvez-vous imaginer un groupe de gens qui arrivent alors qu'il y a tellement de gens qui cherchaient à toucher Jésus, à être avec Jésus, à être guéris par Jésus, à vouloir entendre parler les, les paroles extraordinaires de sagesse de Jésus. Et là, on a un groupe qui vient et qui dit « On t'en supplie. » Comme dirait dans la cité, « Barre-toi d'ici. » On ne veut pas que tu sois ici. C'est tellement surprenant. Pourtant, Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a délivré cet homme, cet homme qui probablement faisait peur à bien des gens, cet homme qui peut-être avait apporté une certaine terreur, même peut-être pour certaines mères de famille, pour leurs enfants, tout ça. Là, Jésus l'a délivré, la paix est revenue, le calme est revenu, la sécurité pour le village, pour les gens est revenue. Et ce qu'on lui demande, c'est quitte-nous, on aimerait que tu puisses partir. Et ici, ce qu'on voit dans le texte, nulle part Jésus va argumenter. Nulle part Jésus va chercher à les convaincre ou à leur dire, écoutez, après tout ce que je viens de faire pour vous, c'est comme ça, je mérite un meilleur accueil, j'aimerais être mieux accueilli, mais pas du tout. Ce que Jésus vient nous révéler ici du Père, au travers la supplication des démons, il nous a révélé que Dieu est miséricordieux. Mais au travers le rejet et la supplication du peuple qui dit « Va-t'en, on ne veut plus de toi », Jésus révèle que Dieu est respectueux. Oui. Dieu est respectueux. Il ne s'impose pas. Il ne s'imposera jamais. Il veut nous respecter. Il ne veut pas se forcer sur nous. Il veut être désiré. Et si c'est une chose qui est tellement belle. Et je me suis quand même demandé, je me suis dit, « Mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'ils t'ont mis comme ça, qu'ils t'ont dit, « Allez, au revoir, retourne dans ta barque. » Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Eh bien, je pense qu'ils ont fait ça, premièrement, parce que c'était leur territoire. C'est ce qui est écrit. « Tu es sur notre territoire. » Et non, c'était pas le sien. Ils voulaient gérer à leur convenance leur vie leur façon de vivre leur vie. Et je pense qu'ils ont réalisé en quelque part que lorsqu'on vient à Jésus, que lorsque Jésus rentre dans une vie, il provoque un certain changement. Et il y a même un prix qui est rattaché à ce changement. Parce que ce village, c'est un village païen, c'est un village voilà du pays de Gadara, juste en face de la Galilée. Et le commerce que ces gens avaient, c'était le port. C'était un des commerces. Et là, lorsqu'on lit le texte, vous l'avez lu avec moi, ils ont perdu 2000 porcs en l'instant de quelques minutes. Juste l'économie, ça, ça a coûté cher. Il y a eu un prix, n'est-ce pas? Et j'ai fait un petit exercice. Je me suis dit, Tiens, je vais aller voir sur Internet un porc aujourd'hui. Ça se vend à combien, juste pour faire le calcul? Et j'ai trouvé, voilà, quelqu'un qui vendait un beau porc de 8 mois, environ 80 kilos, un croisement Landras, élevé en plein air, 350 euros hors taxes. Donc, faites 350 fois 2000, eh bien, ça nous donne 700 000 euros. 700 000 balles qu'ils ont perdues, voilà, en l'instant de, de, de quelques minutes. 700 000 euros qu'ils ont, qu ont perdu la valeur. Ils ont bien souligné à Jésus, c'est notre territoire. Et maintenant, nous, on a besoin de se poser la question ce matin, et c'est la question que je me suis posée en étant dans ce texte. « Seigneur, est-ce que ma vie entière, c'est ton territoire ou c'est le mien? Est-ce que mon cœur, mes pensées, mes activités, mon porte-monnaie, tout, est-ce que toute ma vie, elle est à toi, où il y a des zones qui sont strictement réservées à moi? Où là, tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas t'ingérer, tu ne peux pas porter le changement que tu voudrais. Tu ne peux pas y faire ta volonté. » C'est ma volonté à moi. Est-ce que Dieu peut faire le ménage et renvoyer ce qui nuit dans ma relation avec lui? Est-ce qu'il y a des ports qui peuvent être jetés dans la mer? C'est juste une petite question que je, veux, que je vous laisse, qui, moi, m'a bien interpellée et qui m'a aidé à faire un certain ménage. Parce que vous savez, tout au long de notre vie, je crois on est appelé, on vient à Jésus, on est sauvé, c'est instantané. Et on va être glorifié lorsqu'on sera avec lui au ciel. Mais tout le cheminement de la vie chrétienne, on l'appelle la sanctification. Et ça, c'est tout le long de notre vie chrétienne. Et régulièrement, Dieu, il y a des choses, justement, qu'il veut nous libérer de, qu'il veut changer, qu'il veut transformer, et c'est toujours pour sa gloire. Donc, on a eu ces deux groupes qui sont venus et qui ont supplié. Les démons l'ont supplié, Jésus a permis. Le village l'a supplié de quitter, il l'a quitté. Il, il est retourné dans sa barque. Mais alors qu'il est là dans sa barque, il y a une troisième personne qui vient le supplier. Quelqu'un d'extraordinaire qui vient de vivre quelque chose de beau, quelqu'un qui demande quelque chose qui est tout à fait légitime et qui est très bien. Et c'est l'homme qui vient d'être délivré. C'est ce démoniaque, on ne connaît pas son nom, mais cet homme qui vient d'être délivré, vient et il, il a une belle requête. Il a une bonne requête. « Seigneur, je veux être avec toi. » Je veux rester avec toi. Je veux te suivre partout où tu vas aller. Je veux être là. C'est quelque chose de très beau. Je crois qu'il il voulait, il voulait plus jamais se détacher de Jésus. Il a vécu une paix, quelque chose, délivré de ses tourments. de tout ce, Il n'arrivait même pas lui-même à se maîtriser. Les autres ne pouvaient pas le maîtriser. Et Il est là et il veut, il veut continuer avec Jésus. Il veut aller plus loin. Il veut peut-être aussi un, un nouveau départ. Il veut peut-être repartir à zéro. Il y a quand même... Il doit avoir quand même toute une, une réputation quand même dans la ville quand on y pense. Je ne sais pas pendant combien d'années il a été comme ça, pendant combien de temps il a pu faire peur aux gens, inquiéter les gens, qu'il a pu apporter une terreur. Pouvez-vous vous imaginer le soir une chance qu'il n'y avait pas Facebook à l'époque mais les blablas qui devaient prendre place dans les foyers, « Ah ouais, le fils de... »« Non, mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui? »« Oui, euh, on va aller voir le forgeron, il va faire des plus grosses chaînes, hein, on va s'y mettre, tous les gars, ensemble. Euh, « Oui, tu t'appelles ton frère, moi, mon cousin, ton père, allez, on s'y met tous ça. » Pouvez-vous vous imaginer la vie qu'il avait? Et là, on se dit, c'est sûr, Jésus va dire oui à ça, parce que Jésus est venu pour lui. Jésus a traversé même cette tempête pour venir lui apporter une délivrance. Et... Étonnamment, la réponse de Jésus, sa réaction eh bien, à sa supplication, le verset nous dit « Jésus ne lui permit pas. » On se dit, Jésus permet au démon, mais Jésus ne lui permit pas à lui. Ok Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, il n'a pas fini là, il lui dit « Va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » l'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Ici, Jésus vient nous révéler quoi du Père? Il vient nous révéler quelque chose de tellement simple. C'est que Dieu sait mieux. Dieu connaît toutes choses et Dieu sait mieux. Dieu est savant et Dieu voit toujours beaucoup plus loin que le moment présent. Et il a des bonnes intentions. Il va toujours répondre à une supplication, mais le problème parfois avec nous, c'est qu'on n'aime pas la réponse qu'il nous donne. C'est qu'on ne veut pas un non. On veut un oui. <rire> on veut notre volonté, n'est-ce pas? Cette supplication-là, cette requête-là, qui était belle, qui était bien, comme je vous ai dit, euh, nous montre que les noms de Dieu sont toujours par amour. Et parce qu'il a ce qu'il y a de mieux pour nous. Le non ou le refus de Dieu est non pas pour nous laisser les mains vides, parce que je ne sais pas si vous remarquez, Jésus va lui dire non, mais en même temps, va lui lancer son appel, va lui donner son appel. Ce n'est pas je te dis non pour que, voilà, je te laisse, je te, je te laisse sur l'étagère et moi je m'en vais. Non, c'est parce que j'ai autre chose pour toi. Nous, on veut ce qui est bien et Dieu, lui, offre ce qui est mieux. Nous, on veut ce qui est bien, et lui, il a ce qu'il y a de meilleur. Et remarquez ici que Jésus lui dit non, mais va lui offrir autre chose. Jésus a un plan divin. Dieu a un plan divin. Chaque fois qu'il dit oui ou qu'il dit non, c'est parce qu'il y a une très bonne raison. Et voici le plan divin qu'il a. Le plan divin, premièrement, il a un plan divin pour la vie de cet homme. Comme j'ai dit tout à l'heure, cet homme était probablement... Quand on y pense, cet homme n'avait plus de vie avant. Il n'avait pas de raison de vivre, il n'y avait pas vraiment d'occupation, il était utile pratiquement à rien. Euh, il inquiétait plutôt les autres. Et puis là, tout à coup, Jésus, lui, l'appelle et voit qu'il est apte à être le premier évangéliste de la région. Et pourquoi? Parce que plus que juste d'avoir entendu la bonne nouvelle, il l'a vécu puissamment, il l'a expérimenté. Et ce n'est pas n'importe quoi que Jésus va lui confier parce que c'est la décapole. Il y a environ dix villages. Et Jésus, sait, il a un plan divin pour cet homme-là. Il lui dit « Non, mais c'est parce que j'ai plus pour toi. » Ce qui est beau aussi, c'est que Jésus a un plan divin pour les villageois. Il sait très bien, les villageois lui ont dit « Ah, tu t'en vas, on ne veut plus ici. » Mais Jésus sait très bien qu'en laissant cet homme-là qui est là, qui va briller, qu'ils vont croiser dans la rue régulièrement, qu'ils vont voir au marché, chaque fois, ils vont se faire rappeler la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, un nouveau départ avec Dieu. Combien qu'eux aussi, ils ont une chance encore à nouveau avec Dieu. Vous savez... « Cet homme nous montre qu'on peut venir à Jésus tel que nous sommes. »« Parce que c'est un rappel que même une légion de démons, même s'ils sont 2000, ne peuvent empêcher une âme fatiguée, une âme tourmentée et perdue de venir à lui. » C'est ça qui est beau. Moi, c'est ça qui m'a étonnée. « sais oh, Seigneur, cet homme prie avec tellement de démons, qui ne peut pas se maîtriser, qui ne peut pas être maîtrisé par personne. » Il y a une chose, par exemple, il n'y a rien qui l'empêchait de venir à toi. Et je dis tout, toujours à des gens, parfois, qui sont pris avec des choses, avec des dépendances. Et sur Paris, je peux vous dire, il y en a, il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de, de choses qu'on voit, qu'on se dit, mais c'est juste incroyable. Mais c'est vrai que lorsqu'on vient, tout simplement, avec son cœur, Dieu est là et Dieu agit. Et Dieu veut, justement, nous donner ce nouveau départ. Amen. Mais Jésus savait aussi que sa vie à cet homme-là proclamerait toute une réalité, un nouveau départ, oui, qui prend place dans sa vie, une transformation. Mais Jésus permet, il veut que cet homme reste là. Pourquoi? Parce que son plan divin, il y a un plan pour l'homme, il y a un plan pour justement les villageois, mais aussi son plan, c'est pour que le nom du Père soit glorifié. Jésus, c'était toujours sa priorité, que le Père soit glorifié, n'est-ce pas? En lui demandant de rester, il lui demande complètement l'opposé de ce qu'il veut. Souvenez-vous, cet homme ne se maîtrise pas. Personne n'est arrivé à le maîtriser. Mais là, Jésus montre que la puissance de Dieu vient maîtriser la volonté d'un homme. Ça, c'est extraordinaire. Que Jésus vient justement avec son autorité, avec l'autorité de Dieu et il vient, parce que c'est écrit, il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car il avait souvent été lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves et personne n'arrivait ou n'avait la force de le maîtriser. Je suis certaine que les villageois le faisaient par protection pour cet homme-là, pour pas qu'il se, qu se tue, quoi, parce que ça dit qu'il prenait des pierres et se déchirait. Donc, peut-être par, par amour, peut-être que certains que c'était par amour, d'autres que c'était par peur, voilà, pour, euh, pour eux-mêmes, pour leur famille ou pour retrouver l'homme mort un jour, ne sachant quoi faire. Mais personne n'arrivait. Et puis là, on voit la grandeur de Dieu manifester. Jésus a un plan et Jésus lui dit non et cet homme va se soumettre. Cet homme va lui obéir. Et Jésus est réellement Seigneur dans sa vie parce qu'avec de simples paroles, il le maîtrise. Il maîtrise la volonté. Et si Dieu peut réussir à maîtriser notre volonté, les amis, si on peut soumettre notre volonté à la sienne, c'est extraordinaire ce qui peut prendre place dans notre vie. Cet homme-là, alors qu'il est dans les premiers pas de sa vie avec Jésus, dans les premiers balbutiements, il ne s'en rend pas compte, mais il vit la vie de Christ. Parce que Christ, c'est quoi? Si on peut résumer la vie de Christ en une phrase, c'est « non ma volonté, mais la tienne ». Toute sa vie, ça a été ça. Je fais ce que je vois le Père faire, je, je dis ce que le Père me dit. Dans le jardin de Gethsémane, « non ma volonté, mais la tienne ». Et là, cet homme-là, qui est dans ses premiers palpitements c'est de suite ce qu'il fait. C'est de suite ce qu'il obéit, ce qu'il met en pratique. Et si la puissance de Dieu qui change une vie est révélée, Dieu est l'auteur et il est glorifié. » Vous savez, les disciples, en 48 heures, ils ont vu l'autorité de Jésus sur, euh, dans la tempête. Jésus qui est là et qui apaise la tempête et qui ordonne voilà, au vent. Il menace le vent. Et là, ils voient aussi la grandeur et la puissance et l'autorité de Christ sur cet homme. Et moi, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, « Mais qui est cet homme pour maîtriser la volonté d'un homme? »« Qui est cet homme? Il ne fait pas juste commander au vent, mais aussi, il réussit à maîtriser la volonté d'un homme. » Ces trois supplications ont tous un point en commun. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus reçoit trois supplications et les trois ont un point en commun. Et quel est ce point en commun? C'est que chacun avait comme but une direction. Chacun voulait être dirigé ou être en mouvement. Lorsqu'on le regarde, les démons disent « envoie-nous, voilà, dans les ports. » Le village dit, « Toi, tu t'en vas, tu retournes dans ta barque. » C'est toute une question de mouvement et de direction. Et l'homme qui est là, qui désire, veut suivre Jésus, veut aller avec Jésus, veut être en mouvement avec Jésus. Mais l'homme a tellement... Et ça nous fait réaliser que l'homme que nous, aujourd'hui, nous avons tellement besoin de Jésus pour être dirigé, que c'est sa volonté de nous guider, de nous diriger, de nous montrer où aller, si seulement on peut venir à ses pieds et le supplier et dire, « Seigneur, révèle-moi. » qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, et, et de venir et le supplier. Il est beau de voir la soumission et la confiance dans le plan de Dieu, manifesté par cet homme au travers de son obéissance. Il s'est vraiment attaché, il a cru, Dieu est bon, Dieu m'aime, Jésus a des bonnes intentions envers moi, je vais l'écouter. Amen. Il avait goûté à la grande bonté et il savait que le... Le meilleur plan, ce n'était pas le sien, c'était celui de Jésus. Euh, j'ai été surprise, moi, la, quand j'ai lu ce texte, c'est il y a des années, et j'ai vraiment été fascinée du fait que Dieu veut répondre aux supplications. J'espère que c'est un encouragement pour, pour vous. Ce texte nous montre vraiment que Dieu, il est miséricordieux, il est respectueux et qu'il sait mieux. Vous savez, de supplier, ce n'est pas nécessairement d'avoir une espèce de plaidoyer comme si on se retrouve devant un tribunal pour essayer de convaincre Dieu de faire quelque chose pour nous. De supplier, c'est tout simple. Supplier, c'est de s'humilier tout simplement. Et c'est de dire, « Seigneur, je t'appartiens, j'ai besoin de ton aide. Montre-moi ta volonté. Fais-moi vivre selon ta volonté. » Amen. Dans le dictionnaire, la définition de supplier, c'est de prier quelqu'un avec insistance et humilité, lui demandant quelque chose. C'est tout simple, c'est ça. C'est de venir demander de l'aide à une personne qui est en position de force. Un enfant va venir vers son papa, vers sa maman, pour avoir de l'aide il ne se pose même pas la question, il sait que papa et maman vont pouvoir l'aider. Papa et maman peuvent m'aider à attacher mes chaussures, ils peuvent me donner un euro pour que je puisse aller là, papa et maman vont me préparer à manger. L'enfant se tourne, n'est-ce pas? Et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le parent qui se tourne vers l'enfant pour recevoir de l'aide. Mais pourquoi? Parce qu'il sait très bien, c'est instinctif, que papa et maman sont là, ils sont grands, ils sont fidèles, ils sont forts, ils, ils m'aiment. Et nous, notre relation, elle est comment avec Dieu? Est-ce que nous voyons Dieu? comme ayant le dernier mot sur les éléments, sur le vent, sur les tempêtes. Est-ce que Dieu est en position de force? Est-ce qu'il a toutes les ressources? Est-ce que... C'est important de se poser la question, comment est-ce que je vois Dieu? Parce que lorsqu'on s'arrête à réfléchir et à penser comment nous voyons Dieu, ça vient, je dirais, influencer... Comment on s'approche de lui? Peut-être que vous vous dites, moi, je réalise que je n'ai jamais supplié Dieu. Peut-être parce que vous ne le voyez pas en position de force. Peut-être parce que vous avez toujours un second plan. Mais Dieu, il est là, et Dieu est bon, et Dieu est fidèle, et Dieu veut vous faire connaître une nouvelle dimension dans votre relation avec lui aujourd'hui, et c'est la supplication. La supplication, c'est tout simplement une forme de prière que Dieu aime répondre. Même dans, Paul le dit, dans Philippiens 4-6, concernant les inquiétudes de la vie, le grand classique qu'on connaît, qui est le message que j'avais apporté la dernière fois, « Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose avec des prières aidées. » Ah, vous ne le dites pas assez fort. « Avec des prières aidées. » Ah, ici, ils sont plus forts, dites-le donc, vous. Ah, non, non, non. Vous. Et vous Oh là là! Oh, il y a plus de puissance ici? Oh. Ah ben c'est vraiment eux les gagnants, hein? <rire> Vous gagnez tous un voyage imaginaire au Québec. <rire> Supplication. Supplication, c'est simplement de venir avec son cœur. Alors, Paul le savait très bien qu'on on peut toujours venir et encourager les chrétiens à supplier Dieu, David, on le voit même dans le psaume 116, dans le psaume 143, il dit, j'aime le Seigneur, il fait une affirmation, il affirme, j'aime le Seigneur car il entend ma voix suppliante. Il prête l'oreille à mes supplications. Vous savez ce titre, pourquoi j'ai donné ce titre Je t'en supplie. Eh bien, j'ai donné ce titre parce que dans ma lecture et dans mon moment de prière, je vais faire un peu comme une, une anthropomorphisme, de l'anthropomorphisme, mais c'est comme si je chantais Dieu me suppliez moi et me dire, Justine, je t'en supplie, supplie-moi, ça marche. Supplie-moi. Et parce que lorsqu'on le supplie, ça supplie, notre supplication vient toucher un son cœur. Notre supplication aussi lui montre... « Je crois en lui, je crois en ta toute-puissance. »« Lorsque tu me supplies, Dieu te dit, elle me montre que tu as confiance en moi. »« Et aussi, elle exprime ta grande dépendance envers moi. » C'est pour ça que c'est tellement beau aux yeux de Dieu, la supplication. Alors, tout simplement, j'ai terminé ce message, il n'est pas très très long, mais je crois qu'on a besoin de se poser et de répondre à ce message. Et la première chose que j'aimerais peut-être vous inviter, qu'on qu pourrait faire, la première des appels, c'est de voir, est-ce que vous avez des, des endroits dans votre vie que c'est votre territoire? J'ai mes zones où Jésus est interdit. Ça, Seigneur, tu n'y touches pas, je le garde. Hum? Et j'aimerais qu'on vienne avec toute simplicité. Et c'est vous, c'est entre vous et Dieu. Mais on va se lever. Je vous invite à vous lever. On va se lever et on va faire un appel à l'avant. Et ce ne sera pas un appel où on va prier pour vous. Mais ça va être un appel où vous allez sortir des rangs tout simplement pour dire « Seigneur, j'avoue, en écoutant ce message, j'ai réalisé qu'il y a un endroit dans ma vie que justement, je ne veux pas que tu y touches. C'est mon territoire et ce n'est pas le tien. » Je veux te faire confiance. Si tu as fait du bien à ce démoniaque, si tu avais un plan divin pour lui, tu en as un pour moi. Et je veux oser te laisser entrer dans cette zone, dans ce territoire. Et je vous invite tout simplement vous à vous avancer à l'avant. Tout simplement, vous venez. Vous allez peut-être venir en couple, vous allez peut-être venir en famille, vous allez peut-être venir seul, mais vous pouvez vous avancer. Vous pouvez vous avancer maintenant si le Seigneur vous touche à ce niveau. Seigneur, je veux plus de zones interdites. Le deuxième appel, c'est tout simplement, Justine, moi je suis dans un endroit dans ma vie où j'ai besoin de supplier Dieu. Je fais face à de l'impossibilité, à des choses que je n'arrive pas à contrôler et que j'ai besoin vraiment d'un secours de Dieu. Alors je vous invite à venir aussi, si vous voulez supplier Dieu, Dieu a dit, Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. On est ici, pas juste pour écouter la parole, mais aussi pour prier. Et c'est vous qui vous placez devant Dieu. Vous venez de tout votre cœur en toute simplicité. Et Seigneur, je veux, je veux me remettre à te supplier. Je te demande pardon parce que j'avais tellement une mauvaise image de la supplication. Et maintenant, je comprends que ce n'est pas que j'essaie de te convaincre. C'est tout simplement que je peux venir avec simplicité.